Nous croyons que seule une pratique humaniste de la technologie fera du nouvel âge numérique une ère de progrès pour tous. Faire ensemble, car le partage, l'entraide et la mobilisation sont sources de progrès et d'innovation. S'engager et co-construire en responsabilité pour réaliser des transformations effectives. Promouvoir à bon escient une technologie responsable et émancipatrice faire le choix d'une croissance qui libère les énergies et permet l'épanouissement de chacun grâce à la réussite collective. Engageons-nous ensemble